commencer peut-être par un, un rapide tour de table l'idée c'est que bon, vous êtes nombreux vous avez vu on a des thématiques assez transverses sur euh, le journalisme de sport vous avez chacun un peu vos spécialités votre parcours et on va pouvoir euh, faire appel à, à, à vos témoignages euh, à tour de rôle donc on a prévu d'être trois par trois ou deux par deux vous allez euh, passer euh, au grippin ici et euh, les autres seront en attendant euh, au premier rang et puis euh, on essaiera de faire de manière assez fluide euh, le passage. Bonsoir, <rire> installez-vous, posez vos affaires, vous en prie. Euh, on va pouvoir euh, ensuite euh, procéder à des, un petit tour de table à chaque fois sur des, des différents sujets. Et puis s'il y en a qu'on ont des contraintes horaires ou autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà. On commence par un petit tour de présentation par, euh, de ce côté-là Allez, Allez Samuel. Bonjour à tous, euh, je m'appelle Samuel Olivier. Attends, on va recommencer, il n'y a pas de son il y a du son dans le micro. Ça arrive. Et là, c'est bon. Il y a du son. Bonjour à tous. Je m'appelle Samuel Olivier. J'ai 31 ans. Euh, je travaille à Bean Sport où je euh, présente euh, des émissions de football essentiellement, où je commande des matchs également. Euh, j'y suis depuis 2012 et j'y ai travaillé. J'ai travaillé avant à, à RMC Sport où j'ai connu euh, Jano Séguier et RTL L'équipe où j'ai euh, connu Guillaume Laniel, notamment. Euh, voilà pour l'essentiel de mon parcours. Diplômé de l'ISCPA. Bonsoir, Jean-Lauret Seguier, j'ai 56 ans, je travaille à RMC Sport. Donc, Je travaille à la radio, je travaille à la télé, je travaille pour tous les, les supports de, de notre groupe, donc RMC Sport. Euh, ça fait très longtemps maintenant et j'ai commencé comme journaliste correspondant à, à Toulouse, aux Infogénées, où je faisais aussi le sport, le rugby et le football, euh, avant d'arriver dans le nouveau RMC, donc en 2001, qui nous a permis euh, aujourd'hui de, de faire tout ce que l'on a envie de faire et tout ce que l'on rêve de faire au travers de ce, de ce métier. Et très heureux en tout cas de, de faire passer cette passion qui est d'abord, avant tout d'être un métier, une vraie passion. Et euh, prêt à répondre à toutes vos interrogations et à vos questions. Bonjour à tous, je suis euh, Guillaume laniel j'ai 37 ans, je suis sorti de cette école il y a 15 ans maintenant, en 2006. Euh, j'ai commencé dans cette belle maison qui est RTL, euh, j'ai été longtemps pigiste dans pas mal de rédactions sportives et j'ai intégré en 2016... Next Radio, qui comprend notamment RMC, les chaînes RMC Sport, euh, BFM TV euh, également, et je suis en, en contrat là-bas depuis 2016, euh, commentateur, présentateur de Chronique Sport et puis commentateur de matchs de sport. On détient en ce moment, euh, jusqu'en euh, 2021, ça va passer de l'autre côté, mais les matchs de Ligue des Champions et Ligue Europa, c'est un débat qu'on pourrait éventuellement aborder. Et heureux en tout cas d'être parmi vous et de répondre à, à toutes vos interrogations. Bonsoir à tous, Benjamin Bernard, 34 ans, donc moi je suis à sport avec Samuel et Alex qui se présentera après. Produit ISCPA aussi mais pas à Paris, à Lyon de 2007 à 2009 et pour ce qui est du parcours, j'ai commencé à Canal, j'ai fait mes premières œuvres et armes à Canal où j'ai eu la chance d'être tout de suite mille pieds à l'étrier donc c'était très important pour moi. Passé par l'équipe brièvement et arrivé, euh, comme euh, beaucoup de gens, à euh, Bean en 2012 à la création de la chaîne. Et j'ai signé mon CDI il y a 5 ans, tout pile en janvier 2015, à Bean Sport. Je continue de bosser sur les sports américains principalement, donc euh, le baseball, le foot américain, le basket, et de temps en temps un peu de Multi League 2 aussi avec, euh, avec Samuel, mais pas trop. Bonjour, je suis Jean-Christophe Bassignac, je travaille à l'équipe depuis, depuis 25 ans. C'est le seul média que j'ai fréquenté, parce que j'ai été embauché après ma sortie d'école, J'étais formé à Strasbourg. Et puis à l'équipe, en 25 ans, j'ai commencé pigiste, je suis devenu correspondant à, en Angleterre. Je me suis installé un petit peu à la foot, ensuite j'ai changé de sport, j'ai fait de l'athlétisme, du ski... Et puis aujourd'hui, depuis un an, je m'occupe de la partie hors-série. donc euh, C'est-à-dire qu'on sort à peu près tous les deux mois un, un numéro hors-série vraiment très déconnecté de l'actualité sur un thème ou un personnage du sport. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Norman Staron, je suis issu de l'ISCPA à Lyon comme, euh, comme Benjamin Bernard un peu, un peu plus tard, sur la promotion 2014. Euh, je suis journaliste reporter d'image à Canal, au service des sports, enfin au service reportage. Euh, donc on participe un peu à toutes les émissions de, de la chaîne, un peu tous les sports que, que la chaîne a. Euh, je suis encore en CDD, j'enchaîne les CDD, je suis au début de carrière malheureusement. C'est souvent comme ça, on fait un peu de pige, je suis passé par RMC aussi, un peu à l'équipe. Et, euh, et Canal, euh, depuis euh, 2014, j'alterne les piges, les CDD. Bonsoir, euh, moi je m'appelle Guillaume Batin, je suis journaliste à la direction des sports de Radio France. Et j'ai connu Franck à 20 ans, quand je suis sorti de l'école de journaliste de Toulouse, déjà. Euh, je fais les sports mécaniques, le ski, euh, le volleyball, je présente aussi les journaux des sports sur les chaînes du groupe Radio France. Et puis je fais un peu de rédaction en chef aussi de temps en temps à France Info. Voilà. Bonsoir, euh, Simon Capelli valter Je remplace Pierre Madurana de Sofout avec qui je suis collègue, qui lui est un diplômé de l'ISCPA comme d'autres personnes à SoPresse. Donc voilà, moi je bosse à SoPresse, SoFoot, etc. depuis 2005. Euh, avant, j'étais au République en presse régionale et à direct fm la radio du fcms Et depuis, il y a eu un peu tout, un peu de réaction en chiffres de SoFoot.com, création de SoFoot Club, euh, des articles pour SoFoot. Depuis maintenant 4-5 ans, je suis genre, on va dire, conseiller éditorial de Trash Talk, parce que j'ai ramené ça à SoPresse, et voilà. Bonsoir, donc moi je suis Alexandre Carré, euh, j'ai été diplômé... Euh de l'ISCP à Paris, je suis sorti en 2011. Comme vous pouvez le voir, on m'a appris à ne pas arriver en retard et je l'ai bien retenu. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire J'ai commencé à C-foot, j'ai fait la seule année de la chaîne, avant d'enchaîner à Bean, pareil, de, comme, comme Benjamin et Samuel, depuis le lancement euh, en 2012, où je suis JRI, donc journaliste reporter d'images. Je fais pas mal de, de reportages, de sujets également en desk euh, à la rédaction et je commande des matchs essentiellement de football. On peut applaudir. Merci beaucoup. Alors, on est en live sur YouTube et sur Facebook. Vous avez, pour ceux qui nous suivent en direct, vous avez la possibilité de poser vos questions et de réagir avec le hashtag ISCPA Sport. Voilà, sans S. Euh, par rapport à ce ouais. qui vient d'être dit, je propose qu'on entame ce débat par euh, le petit sujet pour l'évacuer, parce qu'on a des étudiants en journalisme, c'est peut-être pas ce qui les passionne le plus, mais c'est quand même la question de la formation, puisqu'on a vu des gens qui ont fait des écoles, euh, des parcours euh, non écoles. Donc euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que pour faire ce métier journaliste sportif, il faut être passé forcément par un centre de formation au journalisme alors on peut peut-être prendre Jeannot en témoignage, euh, Guillaume, Samuel Olivier peut-être, pour les trois, premiers, les, les trois premiers témoignages Alors j'ai envie de dire oui aujourd'hui. Euh, non, peut-être il y a une certaine époque et ça me concerne. Euh, moi je me considère comme un enfant des radios libres. Je suis désolé, je ne sais pas si je suis le plus ancien, mais en tout cas ça y ressemble. Et, et c'est à cette époque-là où on a commencé à, à, à vraiment euh, mettre le pied à l'étrier, se dire ce, ce métier-là nous intéresse et on va essayer justement d'avancer là-dessus. Parallèlement à ça, euh, moi j'ai fait un BTS d'audiovisuel euh, et j'ai suivi des UV radio à, à l'IUT à Bordeaux, euh, de journalisme, à l'époque c'était la, la possibilité, avec un statut particulier d'étudiant militaire, à l'époque de, de François Mitterrand, j'ai l'impression que je vais, je vais en réveiller quelques-uns. Euh, mais n'empêche que, oui, aujourd'hui je pense que c'est euh, une obligation de passer par, par la formation. Pourquoi Parce que le métier de journaliste s'est développé, euh, parce que le plurimédia euh, a pris le dessus. Euh, je sais de quoi je parle euh, dans, notre, dans notre secteur d'activité à, à RMC Sport. En tout cas, on le démontre tous les jours entre la radio et, et la télé, et n'oublions pas le, le web, euh, ainsi que les, les, les IG, comme on dit, RMC, la radio, euh, qui est dupliquée aussi avec la matinale de Bourdin à, à la télé, et ça se fait de plus en plus maintenant. Donc ça veut dire qu'il est important vraiment de faire une vraie formation dans le métier de journaliste et donc aujourd'hui aussi dans le métier de journaliste sportif. Mais avant de penser à de devenir un journaliste sportif, pensez à devenir un journaliste. Vous apprendrez les bases, le reste ça deviendra une spécialité. Juste avant peut-être de passer la parole à Samuel et Guillaume, je propose aux, aux autres de passer sur le banc de touche en attendant. Alors Guillaume, sur cette question de la formation, oui, non euh, je pense que ce sera un mauvais conseil de vous dire de ne pas faire de formation. Euh, on peut compter surtout dans le sport sur la passion, mais je pense qu'aujourd'hui ça ne suffit pas, et d'autant plus dans un secteur qui est euh, difficile. Euh, je pense à, à, ma, à ma maison, Radio France, où euh, un mouvement de grève a commencé il y a plus de 50 jours, euh, la présidente directrice générale supprimé 300 postes. Euh, les journalistes vont être touchés forcément, Des euh, camarades qui sont partis à la retraite ne sont pas remplacés, c'est pas que le secteur public, c'est un peu partout. Euh, donc, euh, donc oui, faites une formation parce qu'il va falloir vous battre pour trouver une place à la fin. Quoi. Et puis des écoles de journalisme, il y en a plein, il euh, y a des, des, des, des, de jeunes journalistes extrêmement brillants qui sortent de ces écoles. Euh, il faut tout savoir faire, la télé, la radio, du web... Euh, de la technique, parce que quand on est journaliste sportif, il faut savoir souvent se débrouiller avec les câbles, euh, les câbles XLR, les Scoopy+, euh, les machins, les bidules. Et euh, avant, euh, l'ancienne génération, quand j'ai commencé l'école à Toulouse, euh, ils étaient tous gâtés euh, à Radio France, ils partaient avec euh, au moins un technicien. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc euh, la passion ne suffit pas. Euh, certains d'entre vous savent peut-être plus de choses dans le sport que moi, mais euh, il faut apprendre des techniques pour savoir tout faire. Voilà, donc c'est ma réponse. Je pense que il faut, il faut d'abord euh, penser à en faire une. Et si jamais on n'a pas la chance de, de rentrer dedans, il y a peut-être d'autres voies pour, euh, pour rentrer dans ce monde-là. Mais vraiment, ça devient très très dur aujourd'hui de se faire sa place. Et la meilleure chose pour s'en faire une belle, parce qu'on a des belles places, je pense, c'est de faire une école. Merci. C'est clair, Samuel Évidemment, tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes, mes collègues. Moi, très concrètement, j'ai appris beaucoup de choses à l'ISCPA, que ce soit du point de vue euh, théorique ou pratique. On a la chance, ici, dans cette école, d'avoir de belles installations, des installations qui ressemblent à, à peu de choses près, à ce que l'on connaît ensuite euh, quand on est dans, euh, dans les locaux d'une radio ou d'une télévision. Et, euh, utiliser, Excellent l'anecdote. Utiliser ces locaux-là, utiliser euh, ce matériel-là, euh, parce que très concrètement, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre et de progresser. Utilisez-les en cours, utilisez-les si c'est possible euh, en dehors des cours aussi, et, et utilisez aussi euh, l'apport de l'école pour les stages, parce que ce sera très complémentaire de ce que vous apprenez de façon plus théorique ici. Les stages sont très importants, et n'ayez pas trop en tête de vouloir faire un stage dans une euh, entreprise euh, top niveau tout de suite, parce que c'est peut-être là où vous aurez le moins d'espace pour vous exprimer. Alors qu'en presse locale, et Jeannot pourra en parler mieux que moi, pour le coup, euh, là, vous serez dans un, un environnement où vous devrez apprendre à tout faire, très vite, tout seul. Et c'est là où euh, vous progresserez le plus rapidement. Ok, merci. On évacue cette question, c'est clair. Donc, euh, parcours. Derrière la formation, j'ai déjà entendu des mots. Pige, CDD, stage PIGE, CDD, CDI... Précarité, c tu veux dire, c'est ça <rire> Non, parcours <rire> Parcours du combattant, moi je dis souvent, mais, mais malheureusement nécessaire et indispensable. Mais, de toute façon, il n'y a pas un métier de journaliste, il y a plusieurs métiers du journalisme, ça c'est la, la première chose. Et puis, euh, et puis ensuite, il faut, faut être patient, comme l'a dit Samuel, euh, ne pas avoir peur d'aller taper à plusieurs portes. Euh, moi je me considère aujourd'hui comme un dinosaure, je suis à 32 ans de maison, pour y avoir fait beaucoup de choses, avoir commencé comme correspondant, euh, et aujourd'hui euh, journaliste commentateur, mais... Euh, voilà, je, je sais que ça, ça n'existera quasiment plus, c'est quasiment même impossible. Mais par contre, dans un groupe, dans un même groupe, on peut arriver à trouver euh, plusieurs secteurs d'activité. Euh, le nôtre donne ses possibilités, le groupe Radio France aussi, il y en a d'autres, euh, RTL met aussi par rapport à, à ce qui s'est passé au rapprochement avec, avec M6, le groupe L'équipe, enfin bref, il y, y a vraiment la possibilité de, de découvrir plusieurs métiers du journalisme, et donc aussi plusieurs métiers du journalisme sportif ou de journalisme de, de sport. Je peux rajouter un, bien sûr, bien sûr. un, un petit truc. Euh, C'est un métier qui demande la passion et aussi de l'énergie. On bosse le week-end, on bosse la nuit, on bosse tard le soir, on se lève très tôt le matin, on ne compte pas nos heures. Et les périodes de CDD, CDDU, pige, etc., elles sont faites aussi pour qu'on montre de quoi on est capable. Euh, les recruteurs en face, ils veulent des gens qui s'engagent. Euh, C'est vrai dans tous les métiers, mais dans le nôtre... Je ne connais pas bien les autres, mais dans le nôtre, c'est très, très, euh, très prégnant ce, ce, ce, cette demande qu'ont les employeurs vis-à-vis -vis de vous, les jeunes futurs journalistes, d'en avoir, euh, avoir sous le pied. C'est sportif. sportif, parce que pas, pas que sur le terrain, mais aussi derrière, en coulisses, avant, pendant, après. C'est des, des, des heures qui ne se comptent pas, euh, et euh, il faut le savoir avant. Hein. Voilà. Okay. On, a à, on a tendance ouais, à, à le répéter souvent. C'est la passion et... de la matière, mais aussi la passion de, de la manière dont on traite ce, ce, ce, ce, cette matière d'information, qui est, qui est très particulière, je trouve. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh, voilà, euh, on, on partage cette passion-là. Souvent, euh, alors, dans le foot, je ne sais pas trop, parce que les relations sont compliquées avec les, les, les footballeurs, mais dans d'autres sports, on sent parfois sur des euh, marathons, je pense au Tour de France, je pense au rallye Dakar, par exemple, que... Les, les, les sportifs voient chez nous cette passion, la sentent et, euh, et, et ça amène aussi parfois un peu, de, un peu de convivialité entre eux et nous. Ils, ils voient chez nous dans nos yeux qu'on est passionné par la même chose qu'eux, même si on n'est pas du même côté. Quoi. Vous créez des liens euh... Je, je rebondis, vous créez des liens forts avec les sportifs eux-mêmes et vous arrivez à avoir des relations au-delà de, de la simple interview. Vous, avez, euh, vous entretenez, ils sont contents de vous, de vous voir arriver aussi Est-ce que, est que je laisse la parole à Jean Mais Parce je, que comme il fait je, du football, je, euh, je pense que c'est ce que tout le monde attend, puis je répondrai après. Euh, oui. Oui, parce que mais c'est un, un souci de génération. Euh, aujourd'hui, euh, je laisserai parler les, les plus jeunes que moi, euh, aujourd'hui, il, il y a maintes et maintes façons d'être au, co au contact du, du sportif au travers des, des réseaux sociaux. Euh, mais dans une, dans une génération, on va dire, de fin de carrière actuelle au foot, euh, ou de jeunes retraités ou qui ont euh, choisi de rester dans le foot, et de franchir le pas et d'aller vers le rôle d'entraîneur, par exemple, ou directeur sportif. Oui, on continue à avoir des relations avec ces gens-là. Euh, le milieu d'agent est un milieu un petit peu plus particulier, euh, mais ça fait partie du métier aussi que d'avoir euh, ses propres réseaux. Euh, aujourd'hui, il est sûr qu'avec la, la, la génération des, des jeunes footballeurs, moi je ne parlerai que du football aujourd'hui, mais des jeunes footballeurs, euh, ça semble beaucoup plus compliqué. Euh, mais on arrive quand même à parler avec eux, euh, c'est une chose. On arrive même peut-être plus à parler avec eux quand on est dans le cadre de l'équipe de France, plus que dans le cadre du, du club. Euh, et on arrive à parler avec eux quand euh, ils restent dans euh, un format, on va dire... Euh, un petit peu classique, c'est-à-dire le cas de figure du joueur dont on parle le plus aujourd'hui en France, Kylian Mbappé, avec lequel on pouvait arriver à communiquer à l'époque de Monaco et avec lequel on a de moins en moins de possibilités de communiquer avec lui, avec le Paris Saint-Germain. Mais en revanche, au sein de l'équipe de France, au travers de l'organisation qui a été mise en place par rapport aux relations presse avec justement et le staff de l'équipe de France et nous les journalistes, ça reste un petit peu plus simple, on va dire, mais c'est une question de génération et il faut, faut s'y habituer. Le problème, ce n'est pas tellement les joueurs, ce sont plutôt les, les entourages qui sont, je crois, autour des, des joueurs et qui se multiplient. Il y a les agents, il y a les agents d'image, il y a la famille qui vient parfois se mêler euh, sans aucune compétence particulière euh, à, à ces discussions-là. Et, euh, et, et c'est vrai que la, la limite, parfois, elle peut être difficile à trouver entre une relation professionnelle classique et des liens qui peuvent se créer avec certains d'entre eux, certains joueurs ou certains entraîneurs chacun trouvera sa propre limite moi celle que je me fixe c'est de pouvoir dire tout ce que je veux dire à l'antenne sans m'auto-censurer parce que je peux avoir des liens avec tel ou tel joueur euh, si je constate que cette limite là euh, est, est franchie euh, alors c'est pas bon et je dois revoir ma position par rapport, au, par rapport aux joueurs, c'est en tout cas mon point de vue ouais, que je partage aussi euh, euh, je dirais qu'il y a le foot les autres sports il y a aussi l'Europe et puis les États-Unis. Euh, J'ai le souvenir des 500 miles d'Indianapolis. Euh, C'est euh, l'une des plus grandes courses automobiles au monde, hein, avec euh, Monaco et euh, les 24 heures du Mans. Euh, on a accès aux pilotes comme si on faisait partie de leur famille. Et euh, voilà, il n'y a, a pas de barrière. Je sais qu'aux États-Unis, euh, en, en NBA ou dans d'autres sports américains euh, typiques aux États-Unis, les journalistes vont encore dans les vestiaires. Chez nous, c'est fini depuis très longtemps. Euh, voilà, c'est euh, euh, une manière de faire la communication de la part de nos clubs, de nos fédérations, qui est différente euh, d'un continent à l'autre. Moi, je ne cherche pas à me faire des amis euh, parmi les stars du sport, mais il y a des relations parfois qui sont simples, juste vraies, agréables, sincères, avec du respect entre nous. Et, et, et c'est juste ça qui est agréable. Et, et après, quelques petites portes s'ouvrent pour faire des choses que nos confrères, nos concurrents ne font pas. Euh, mais euh, vraiment, il y a le foot et le reste. Quoi. Moi, je, souvent, je, je, l'un des premiers sports que j'ai couvert en rentrant à la direction des sports de Radio France, c'était le volleyball. Ce n'était pas le sport qui faisait rêver mes collègues, donc j'y suis allé et j'ai trouvé des gens euh, intelligents. C'est pas pour comparer au footballeurs, parce qu'il y a des footballeurs aussi intelligents, mais... On a, on a progressé dans le football. Hein. <rire> je ne sais pas. Sujet verbe complément, on y arrive. <rire> on y arrive. Il bon. y a de tout, il a pas y a tous, des... mais euh, on y arrive. Il y a, y, a y a des gens très bien, mais c'est vrai que dans la masse des, de ce qu'on ramène dans nos micros après les conférences de presse, c'est quand même très pauvre, il y a plein de sports, et même tous les sports. Euh, les, les, les athlètes sont généreux, ils nous racontent des histoires, euh, et quand il y a cette relation de confiance, ils nous en racontent un petit peu plus, et puis on rentre un peu dans l'intimité du sportif, pas de leur vie privée. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de raconter, c'est des histoires euh, qui sortent un peu du cadre du sport, qui peuvent... Nous, on est des radios généralistes, hein, Radio France, on n'est pas... Euh... À fond sur le foot, même si de Chef a envie qu'on le soit de plus en plus, mais j'ai envie de raconter des histoires d'hommes, des histoires de femmes, des histoires de, de, de, de, de dépassement de soi, d'engagement, de, de douleur, de, de retour à des choses essentielles. Euh, voilà, je m'écarte un peu du sujet mais euh, les relations sont globalement euh, normales avec les sportifs, mais c'est vrai qu'il y a des différences entre le foot et les Parce autres. Que... Après, Après si je peux me permettre dans le football on arrive aussi à raconter des, des belles histoires euh, en ce moment on est en pleine dans l'actualité avec la coupe de France qui est un, une compétition qui permet justement de, de raconter de, de, de belles histoires, euh, mais, mais c'est vrai que dans l'approche du sport et du, et du football par rapport à d'autres sports, bon, il y a un petit peu de temps maintenant, mais j'ai eu la chance de faire, de toucher un petit peu à tous les sportcos, euh, on sent que effectivement, dans d'autres sportcos ils sont contents de nous voir parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Aujourd'hui, le football, à la limite, si on n'était pas là, ça ne les dérangerait pas. Euh, donc, quelque part aussi, euh, même quand ils s'en aperçoivent peut-être un petit peu sur le tard, ils se rendent compte quand même que ce sport qu'ils pratiquent est un sport qui fait rêver beaucoup de gens des futurs pratiquants et des futurs journalistes, euh, des gens qui sont dans le marketing, qui sont dans le commercial, dans la pub, et, et au travers de tout ce qui se passe autour du foot, c'est pour ça que souvent on dit que c'est un peu le reflet de la société, et de ce qui se passe aussi dans, dans, dans certains stades, le football a permis quand même, et permet encore aujourd'hui, de raconter de belles histoires. Ça, il faut quand même se le mettre dans la tête. Quoi. OK. Oh, on enchaîne. Merci beaucoup. On peut les applaudir sur ce sujet. La, la dimension sémantique a été ouverte par Emmanuel Carré à l'ouverture du débat. Euh, vous dites quoi, vous, dans la vie Vous êtes journaliste sportif ou journaliste de sport Comment vous vous présentez Est-ce que vous faites une différence entre les deux Bon, Il y a une connotation un peu péjorative à journaliste sportif. Mais moi, ça me dérange pas trop parce que j'ai l'impression que c'est un, un petit snobisme de dire, ah, non, je suis journaliste de sport, Alors, je suis journaliste sportif, ça ne m'empêche pas d'être journaliste, tout simplement. Donc sur, cette, sur ce petit mot de vocabulaire, je ne suis pas... Je ne serais pas susceptible, D'accord. si vous si me qualifiez oui. journaliste sportif. En tout cas, le journaliste sportif, ce qui est sûr, c'est que ça a une place euh, à part dans une rédaction où les infos gênées sont mises en valeur. Je suis bien placé pour le savoir, travaillant à, à BFM TV. Euh, je suis passé par, euh, par RTL. Vous avez un, un statut qui est assez particulier. Vous devez être, on parlait de détermination et d'abnégation tout à l'heure. Vous devez venir avec de vraies idées, euh, évidemment, tout en sachant que... Pour une, une radio ou une télé généraliste, euh, on ne va pas rester dans le seul cadre sportif, on, on en parlait tout à l'heure, on a besoin euh, d'histoires qui, dé, qui, qui dépassent le cadre du sport. Et euh, il faut se battre, il faut le savoir aussi lorsque on travaille pour ces médias-là, vous devez être force de proposition, vous devez proposer des choses qui vont, euh, qui vont faire que les auditeurs ou les téléspectateurs vont tendre l'oreille. Et voilà, tout ça pour rappeler que ce n'est pas la même chose d'être journaliste sportif à France Info, à BFM TV, à RTL, être journaliste sportif dans une, une vraie chaîne de sport où oui, à le traitement euh, de... l'équipe, ça se oui, à se... À ne se pose pas. Oui, à l'équipe, le problème ne se pose pas, mais euh, ça se pose dans d'autres médias. Sport, et, euh, euh, on, on peut parfois euh, vous prendre un petit peu de haut, voilà... Euh, <rire> Lorsque vous êtes journaliste, ne pas euh, vous donner la considération que vous méritez, vous devez donc vous battre pour avoir euh, votre place et donner une vraie belle visibilité au sport dans ces médias-là. Oui, tout à l'heure, Jeannot, tu disais euh, d'abord journaliste avant d'être journaliste sportif. Donc d'abord journaliste. Je pense c'est ça parce que même sur des événements sportifs, on peut être amené à, à traiter de l'actualité un peu plus grave. Ça, ça a pu se passer, euh, je pense que Jeannot l'a fait en 2015 euh, au Stade de France où il faut quand même tenir l'antenne malgré les attentats. Là, on passe le cadre du, du sport et on, et on parle de, voilà, de, de faits un peu plus, plus graves. Je pense que, oui, on, fait, on, on travaille sur du sport, mais on est avant tout journaliste, parce qu'il euh, peut arriver tellement de choses qu'il faut qu'on soit compétent pour en parler. Ok. Alors, autre question technique qui nous taraude, à nous, c'est qu'on le voit d'ailleurs sur le plateau qu'on a invité, hein, c'est l'actualité qui veut ça. Euh, grosse place aux médias audiovisuels, hein, en termes euh, d'audience, d'antenne, d'écho, euh, etc. Euh, on a quand même euh, réussi à avoir deux représentants de la presse écrite. Merci l'équipe, merci SoFoot. Euh, Jean-Christophe, comment tu sens cette évolution du métier où la part de la presse écrite a tendance un petit peu à, à baisser dans le temps et où la place de la vidéo et du son ont, ont pris toute leur place. Oui, c'est la place de la presse écrite papier, surtout, qui, qui, qui décline année après année. Après, l'écrit reste, reste, je ne sais pas, si on peut appeler ça la base, mais c'est de la presse écrite que de recevoir une alerte sur son téléphone, c'est de la presse écrite que de lire le résumé en quatre lignes de tout tout un tas d'événements, sportifs ou non. Et donc ça, ça aussi, c'est de, de la technique, c'est de la vitesse, c'est des infos, c'est des hiérarchies. Donc, euh, même, voilà. et et même si le sport, bah, c'est très amusant et, euh, et il faut se battre pour, pour, pour vendre ses sujets, on ne peut pas faire du journalisme sportif ou de sport sans exactement la même, euh, les mêmes principes de base que sur toute autre matière. C'est-à-dire euh, euh, la rigueur, la recherche de l'info, oui. euh, son exposition, sa hiérarchie, sa, sa mise en scène. Voilà, titrer comme il faut, euh, euh, vérifier, que, euh, se relire quatre fois, quoi, lui, aller contre soi-même, euh, essayer d'éviter d'aller vers la facilité, parce que le sport aussi charrie un truc euh, qui peut être... Euh, que je trouve un peu gênant, c'est beaucoup de facilité par des, des formules, des jeux de mots, des, des raccourcis. Et ça, et ça, ça, il faut. Moi, je crois que c'est important de lutter contre contre sa propre facilité. Tout le monde est à peu près capable, en deux phrases, de résumer résumer un événement, donner un résultat. Mais faut voilà, faut, il faut lutter contre la facilité, quoi. Et ça, c'est pas c'est pas simple. Sentiment partagé Oui, sentiment partagé, aller un petit peu plus loin effectivement euh, qu'un simple résumé qu'on peut faire. Euh, ça peut sembler simple pour beaucoup, comme tu disais, comme mon confrère le disait, euh, on a l'impression, on a la sensation que tout le monde pourrait arriver à résumer un, un résumé de match en quelques lignes, mais il euh, faut savoir que ce n'est pas simple, faut il faut savoir qu'il faut arriver à aller un petit peu plus loin que ça, à rentrer dans l'analyse, à faire partager aux téléspectateurs, aux lecteurs. Euh, des points d'observation qu'ils n'auraient pas forcément vus et ça c'est un vrai travail de recherche et ça demande évidemment beaucoup de réflexion. Oui, la télé a pris plus de place parce que peut-être c'est devenu aussi un peu plus accessible mais je pense que tous ici euh, le premier truc qu'on fait le matin c'est l'équipe qui, qui garde quand même une place importante pour euh, tous les fans de sport, tous les suiveurs la télé a pris de, de l'espace culturellement aussi, mais je pense que la télé aussi est un peu en, en perte de vitesse par rapport à Internet, même si euh, enfin, ça reste de l'audiovisuel, mais Internet, de ce côté-là, prend un peu plus de place par rapport aux télévisions euh, traditionnelles. Et sur la partie technique audiovisuelle, alors, euh, vous avez alors, pour le coup un peu moins... Euh... toi tu es JRI aujourd'hui ouais. euh... tu as été euh... présentateur, commentateur comment ça a évolué sur les dernières années et quels sont les, euh... les... les frémissements là, dans les années qui viennent, comment ça bouge et comment les jeunes et les moins jeunes consomment aujourd'hui le sport Technique. Enfin, pour parler de, de, de JRI ce qu'il y a 10 ans on faisait à trois personnes aujourd'hui on le fait tout seul c'est-à-dire que, euh, quand moi je pars sur un reportage, parfois on est deux, un rédacteur et un JRI et moi, ou on est tout seul, et dans ce cas-là, je fais et rédacteur et JRI, et la prise de son. Donc ça devient de, de plus en plus compliqué, et en même temps, c'est de plus en plus accessible. Parce qu'il y a le, le, le mojo, euh, tout ce qui est tournage au téléphone portable, où on a juste à brancher un micro dessus, on peut même envoyer directement via son téléphone portable, ça dépend ce qu'on qu recherche en fait en termes de, de qualité de tournage euh, et d'accessibilité. quoi. Et de rapidité de transmission de l'info. quoi. Exactement. Soit on fait du long format et on, on part en équipe et on fait un reportage, soit on veut de l'immédiat et on a besoin de faire propre avec un téléphone portable, mais par contre on a le témoignage tout de suite sur les réseaux qui est diffusé. Ouais. Mais tec techniquement, pour un, un JRI, aujourd'hui, c'est... C'est un super métier, hein, parce que moi c'est ce que je voulais faire, c'est là où j'estime qu'on est le plus proche euh, des acteurs du sport, parce qu'on est euh, on est vraiment avec eux, mais euh, on est seul, le matéri... enfin, pour toutes les contraintes techniques, euh, moi je me balade avec 30 kg de matériel, euh, on, on, on le sent passer, l'année dernière, pendant un mois j'étais en arrêt parce que je pouvais plus lever l'épaule, oui, il mieux avoir 30, il vaut caméra. mieux avoir 30 ans que 55 ans. Je pense quoi. que c'est un truc qu'on fait jeune et qu'on <rire> paye un peu, euh, un peu plus tard. J'ai des collègues qui se font opérer régulièrement euh, de problèmes de dos. C'est un, un, un super métier. Je pense que c'est le plus beau du, du métier de journaliste. Mais euh, il mais y a ses contraintes. Quoi. On en revient sur ce qu'on disait finalement tout à l'heure sur la polyvalence qui est une chose primordiale, évidemment, pour ce métier. Et ce cas-là, illustre bien cette polyvalence que l'on doit avoir, parce qu'il ne suffit pas de maîtriser l'éditorial, il ne suffit pas d'être dans l'immédiateté et l'instantanéité. Il faut maîtriser toutes les considérations techniques que le rôle qu'on a engendre, va de pair avec. Donc, c'est vrai que toutes ces choses, il faut quand même bien se les mémoriser. Et cette polyvalence, aujourd'hui, elle est absolument absolument nécessaire pour durer dans le temps dans, dans ce métier. Oui, d'où l'importance d'être multifonction, multi-casquette, euh, de manière opérationnelle, D'accord. En termes de business, votre expérience, vous, euh, c'est, on va dire, ces dernières années, euh, la tendance, euh, elle est quand même plus vidéo, euh, parce que la, la radio est un peu un parent pauvre, quand même, aujourd'hui, en termes de recrutement de journalistes sportifs. La presse écrite, euh, tu as évoqué ces vicissitudes tout à l'heure. Euh, on a l'impression que les jeunes euh, sont poussés par la vidéo en se disant euh, le marché il est entayé, donc on, on privilégie la vidéo. Vous confirmez ou vous infirmez Je pense qu'il qui explose surtout, c'est le, le côté digital. En fait, aujourd'hui, tout le monde, tout le monde peut, peut se faire entendre. On voit la multiplication des, des podcasts, des, des petites émissions sur YouTube... De, de spécialistes du foot ou autre, avec toute la réserve qu'il faut. Je pense que voilà, toutes les rédactions se dirigent encore un peu plus vers le digital, euh, avec les podcasts, l'équipe commence à sortir des podcasts, euh, Canal s'y met aussi, euh, Bine fait des, des petites émissions sur Twitter, euh, sur les sports US. Euh, je pense que c'est là encore où il y a une marge de... Euh, de progression et, et d'emploi pour les, pour les rédactions. Mais oui, toujours vers la, la vidéo euh, et l'accessibilité, enfin, que ça soit tout sur mobile, parce que maintenant, tout se fait euh, sur mobile. Mais c'est évident que si encore autrefois, il suffisait vraiment d'avoir son, son carnet et un, et un crayon à papier, effectivement, aujourd'hui, euh, de plus en plus, on est amené à transmettre très rapidement, on est amené à... On nous conseille au journal de, de partir avec euh, hein, un téléphone avec de la batterie dedans pour pouvoir euh, capter telle ou telle vidéo. Enfin, même pour les dinosaures de, du papier, on est censé quand même être prêt. Quoi. Alors, A fortiori, le jeune qui, qui est censé être encore plus prêt que nous euh, est censé vraiment maîtriser tout ça. Ça, c'est évident. Il y en a qui veulent ajouter quelque chose sur la technique Ou des questions même euh Juste quand même penser à défendre la radio, n'est-ce pas, Guillaume euh, La radio, aujourd'hui, elle existe et elle continuera d'exister parce que, de toute façon, on le voit chez nous, un reporter ne part plus sur le terrain avec... Alors, je ne parle pas du du matos de plombier d'une certaine époque, le nagra à bande qui, qui pesait des tonnes et à l'époque aussi, déjà, on avait les, les épaules qui partaient en vrac. Euh, Aujourd'hui, on a, on a du matériel numérique qui est quand même beaucoup plus léger et qui permet de faire beaucoup de choses et notamment parfois de se retrouver en direct dans un stade ou ailleurs. Donc la radio, elle existe. Pourquoi Parce que la radio, c'est le moyen le plus simple pour faire notre métier de journaliste, on peut le faire avec un smartphone. Euh, on peut être en direct à la télé par le biais d'un smartphone aujourd'hui. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on dépend de plusieurs personnes. La radio, on dépend d'une seule personne, celle qui est au bout et qui vous met à l'antenne. Donc ça, c'est primordial. Après, je ne sais pas si la génération aujourd'hui écoute tant que ça la radio. J'ai des doutes, mais j'espère que oui. J'espère qu'en tout cas, s'ils ne l'écoutent pas en direct, ils l'écoute avec les podcasts. Euh, mais le premier réflexe, je suis désolé, ce n'est pas de lire l'équipe le matin, moi c'est d'écouter la radio et d'écouter plusieurs radios. Et de ne pas écouter que le journal des sports, même s'il y en a de moins en moins sur les radios, ni un papier particulier ou une ouverture de journal, parce que ça peut arriver aussi. Et encore, j'espère que ça continuera, que le sport pourra permettre une ouverture d'un journal à la radio. Euh, ça c'est le plus important découvrir les médias, écouter, prendre le temps d'écouter. Donc la radio restera un média selon moi incontournable, même si aujourd'hui on y associe la télévision, et on le voit dans, dans toutes les grandes radios, aujourd'hui il y a de plus en plus l'image qui accompagne les, les, les grands journaux de, de la matinale, et, et ça c'est le plus important. Mais ayez s'il vous plaît encore le réflexe de la radio, parce que c'est très important justement d'avoir le côté synthétique de l'information et du reportage. Voilà. Moi j'ai envie de donner la parole à SoFoot en termes éditorial parce que vous avez créé une marque sur un angle éditorial un peu particulier pour l'instant on a parlé de technique mais on n'a pas beaucoup parlé d'édito donc c'est l'occasion euh, de te lancer là dessus si tu veux bien. Merci euh, ouais alors après est ce qu'on a fait exprès enfin je pense que c'était plus un accident qu'autre chose SoFoot parce qu'au départ euh, il y avait deux magazines, peu de gens le savent, mais il y avait euh, un magazine qui s'appelait Sofa, qui était un culturel euh, d'un snobisme incroyable, qui devait être trimestriel je crois à l'époque. Et euh, les réunions, c'était, moi j'étais très jeune à l'époque, mais c'était plus le nom était obscur, plus ça plaisait au rédacteur chef Et à côté, en fait, ils se rendait compte que les réunions finies, il y avait, euh, il y avait euh, le gros de la discussion après, c'était le foot en fait. C'est-à-dire que les mecs de Sofa étaient, dont Franck, euh, Franck devrait. Euh, fondateur de foot mais euh, les discussions prenaient sur le foot et tout et à un moment mais comme un fanzine quoi comme une idée de départ il y a eu l'idée d'écrire sur le foot mais pas du tout euh, je pense que personne à ce moment-là revendiquait que ce soit la terminologie journaliste sportif ou journaliste de sport ou quoi que ce soit, il y avait vraiment pas une question de journalisme ni sportif ni de quoi que ce soit il y avait juste l'idée de faire un je pense une espèce de pied de nez on va dire sur le, le foot parce que la façon dont on parlait à l'oral du foot, on s'était rendu compte de la même chose, n'était pas tout à fait, on le sait tous, la façon dont on arrivait à, à concevoir en fait, notre métier. Et eux n'étaient pas du métier là, ils étaient plutôt des gens qui venaient de la musique, qui avaient fait des de musicaux et tout. C'est ça en fait, le, je pense, qui s'est créé au début de SoFoot, c'est que l'ADN de la première euh, rédaction en chef et des premiers euh, correspondants, ou contributeurs, etc., j'ai eu de la chance, moi je suis arrivé au bout d'un an et demi, je crois, de SoFoot, si mes calculs sont bons, un an et demi, 18 mois, en fait, personne... Je crois que moi, avec ma petite expérience du républicain, j'étais le seul, entre guillemets, qui avait foutu les pieds dans une rédaction sportive, en fait, et qui avait un peu ses codes. Donc c'est un accident industriel, comme il y en a dans toutes les histoires de... comme il y en a plein, en fait, des trucs comme il y en a dans la musique, dans le ciné, dans le journalisme, etc. Et ce qui s'est passé, en fait, bizarrement, c'est que foot a plu à, de... à beaucoup de gens, chaque mois un peu plus, et finalement, a été obligé de devenir un magazine de, de foot, en fait, ça s'est fait dans le sens là. Alors après, il y a eu effectivement une vraie création éditoriale. En gros, elle est assez simple, Je pense quand même qu'elle a été, euh, elle, a, elle dure encore maintenant. C'était l'idée de parler le moins de possible de foot avec les photos et le plus possible de foot avec des gens qui n'étaient pas de foot. En gros, hein, le secret était là. C'était de prendre un réalisateur et on se disait, plus on parle de 4-4-2, de je sais pas, de Elier inversé, de trucs comme ça avec Arnaud Desplechin, mieux c'est. Et plus on va parler philosophie avec Ben Arfa, mieux c'est. C'était ça. La... Le but de chaque interview était qui tu vas voir. Ok, quel est son degré de foot Le mec est super calé. Ok, on n'en parle pas. À l'inverse, le mec réalisateur il connaît rien. Ok, boum, on parle foot. C'était ça vraiment le, la clé, mais encore une fois, par rapport à tout le travail de fond et notamment au quotidien dans les radios, dans les trucs, ce foot, c'était un amusement, c'était un mensuel, c'était pas censé devenir une référence. Mais ce qui s'est passé, je pense, l'a parlé au nom de tout le monde, c'est que a tout le monde, nous en interne, mais aussi les autres journalistes sportifs, se sont rendu compte qu'il y avait peut-être un, un peu trop de sérieux à ce moment-là. Je pense qu'on est dans les années 2005-6 et que euh, je pense notamment à l'équipe Mac qui a fait un gros travail aussi comme ça et tout de, sur le magazine il y avait ce peut-être un petit ton et un peu d'humour et ça je pense que c'est peut-être le truc effectivement plus qu'une éditoriale qui a amené au foot c'était que aujourd'hui je trouve que c'est mieux je trouve que dans la rédaction sportive tous on a on a on a réussi à avoir ce juste équilibre entre notre subjectivité, notre subjectivité parce que ça reste quand même du sport ce côté quand même c'est un peu un exutoire de parler de sport aussi je trouve enfin c'est un truc où on va se c'est une discussion de bar et tout, et l'exigence journalistique que, voilà, parce que ça reste un métier de journaliste et qu'on va pas se permettre d'imprimer des conneries, qu'on va pas machin, on essaye en tout cas, euh, on va pas essayer de faire un reportage qui n'a pas lieu d'être, ça coûte, enfin tout ça a quand même un sens, que ça garde un minimum un sens, mais voilà, de décomplexer peut-être un peu l'ensemble du truc. Après, il y, y a des gens, on aime ou on aime pas, je veux dire, mais je trouve que globalement, le journaliste sportif, et je dis pas du tout que c'est grâce à tout, mais dans le mouvement, sur ces années-là, l'apparition du digital aussi, l'apparition d'une génération plus jeune que nous, qui est peut-être arrivé avec une énergie un peu différente et tout, et puis on s'est rendu compte aussi que les grands modèles, j'ai pas les noms en tête, mais de presse, notamment dans l'équipe, des, des articles incroyables qui étaient dignes de, de parution littéraire, quoi, sur le vélo, j'ai lu des trucs dans les années 60 sur le vélo, c'est incroyable, ça pouvait gagner des prix quoi. Ça devenait de plus en plus compliqué quand même, euh, comme fonctionnement, je pense, ne serait-ce qu'économique, je suis pas dans les secrets, mais comme aussi comme fonctionnement par rapport à l'immédiateté du sport. On s'est fait, fait avoir parce que le sport en fait est allé très vite et maintenant... Moi, j'ai du mal à regarder un match dont je connais déjà le résultat, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. J'ai du mal à attendre, ne serait-ce qu'un résultat. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, les... cette espèce de proximité qu'on a et tout. Donc voilà, je pense que foot, tu as eu de la chance d'accompagner tout ça. Quoi. Merci. Merci. Tu as parlé de l'équipe. J'invite quand même Jean-Christophe à rebondir là-dessus. Parce que la ligne littorale de l'équipe, est-ce qu'elle est est qu s'est stratifiée Est-ce qu'elle a bougé je sais pas. Non, en tout cas. Euh... En tout cas, le fait que foot ait été inventé, que ce ton-là, ça ça pouvait qu'apporter. Qu parce qu'au fond, l'équipe, quand on, quand on lit... Moi, je lis énormément l'équipe des années 60, 70, 80, 90, parce que je, on publie de hors-série, donc on, on se replonge dans ce qu'on a déjà écrit. On republie, on republie pas mal de, de papiers. Au fond, le ton, la façon dont on raconte les choses n'a pas énormément énormément changé en, en 70 ans peut-être, mais en 40, pas tant que ça. C'est un peu mon impression, c'est pour ça que je te posais la question. Oui, oui. S'il y avait des Alors, évolutions de l'éditorial. Les, les, forma les formats sont plus courts, mais au fond, un exploit, c'est un exploit. Un exploit, il fera la une la plupart du temps. Alors, il y a un prisme foot qui est, qui est toujours de plus en plus fort, évidemment, mais, mais nous, on est on n'est vraiment pas Tellement dans le décalage. Ça, il faut, faut, le savoir. faut le savoir quand on entre à l'équipe. On, on est là pour... Je pense qu'on lit l'équipe pour tout savoir sur ce qui s'est passé. Voilà. Et au-delà... Après, il y a aussi un travail dans certaines circonstances un peu exceptionnelles, comme, comme Kobe Bryant. Là, on, il se trouve qu'aujourd'hui, on est capable de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire sortir très rapidement... Euh, euh, un dossier froid sur, sur, sur Bryant le, le lendemain de sa mort mais ça c'est une question d'organisation de rédaction euh, mais, mais la ligne la ligne éditoriale elle-même n'a pas tant changé que ça en, en tout cas la raison pour laquelle euh, les gens achètent l'équipe je crois n'a pas beaucoup changé non plus l'équipe papier hein. <rire> On prolonge sur les sources d'infos, peut-être Parce que tout Allez. à l'heure... Oui Vas-y, on est parti. Euh, Jeannot, tu disais que en termes de sources d'informations, toi, tu commençais par la radio. Euh, L'ensemble des confrères Alors, ici, pour t'informer, pour, pour euh, comment les autres confrères s'informent-ils sur leur thématique On le plateau ouais. Alors, sources d'infos. Samuel. Et un peu comme Jeannot, moi, je viens de la radio. <rire> Donc euh, j'ai le réflexe euh, radio et j'ai envie de le défendre aussi comme Jeannot parce que c'est un, un média formidable qui demande beaucoup d'exigence, je crois. Euh, de raconter une histoire à quelqu'un qui vous écoute sans image, d'être précis au point qu'il puisse s'imaginer ce qui est en train de se passer sous vos yeux quand vous commentez par exemple un match de football, ça demande beaucoup, beaucoup d'exigence. Donc oui, la radio, moi, c'est ma première source d'information euh, aussi, tout le temps. En vérité, le matin quand je me lève, quand je suis dans la voiture, évidemment, et, et le soir, avant de me, me coucher. Donc, ouais, la radio, prioritairement. Et puis, la télé aussi, parce que j'y travaille. Donc, c'est bien de savoir oui. ce que font euh, euh, les collègues, mais parfois aussi la, la concurrence. Oui. Ça peut, évidemment, euh, inspirer d'autres idées sans les copier. Euh, et ça peut euh, être intéressant de voir comment, nous, on traite une information et comment euh, euh, la télé d'en face euh, la traite. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien... Euh varier les, les plaisirs le matin. Je commence avec la télé justement pour avoir le, le journal, voir un petit peu le format qui me concerne moi en télé aussi, voir euh, pareil, un peu comme Samuel, comment, euh, comment se débrouillent nos collègues, de, de quelle manière on traite l'info, connaître l'info aussi euh, de base. Après je lis, euh, je lis les journaux, euh, l'équipe évidemment, euh, les, les autres aussi on essaye de, de varier, puis dans la voiture euh, la, la radio, je trouve que ça, ça apporte beaucoup d'avoir justement les, les, différents, les différents médias parce qu'on a on a cette petite musique dans la tête et on, a, on, re, on, on remarque tout de suite les différences entre les, les, les impératifs de chaque média pour, pour traiter l'info. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour, pour réussir à cultiver aussi cette polyvalence. Parce qu'on sait tous que pour l'instant, on travaille, nous en tout cas, ce qui nous concerne à la télé, toi en, en presse écrite. Mais on sait que dans trois ans, on sera ça sera peut-être complètement... Les cartes seront peut-être rebattues, on sera peut-être dans un autre média et je pense que c'est important aussi d'en de, connaître les codes et de ne pas perdre tout ce qu'on a appris justement à l'école euh, où on a cette chance de pouvoir euh, utiliser et, et connaître plusieurs médias pour, pour pouvoir euh, ne pas perdre ces bases-là et les réutiliser après. Euh, pardon, Oula. ça dépend des sports parce que en fait, c'est bête mais comme euh, presse on a plusieurs trucs, euh, plusieurs cordes à l'arc et tout, bah, le foot, j'ai tendance à regarder sur le site pour, voir ils vérifient, pour vérifier aussi qu'ils font pas trop de coderie, le matin, c'est tout. Mais ça dépend vraiment des sports. Euh, NBA, ça va être très euh, internet pour moi, donc euh, c'est euh, les applis, euh, et sinon je regarde NBA Extra euh, sur Beansport, ça dépend des trucs. Tennis par contre, j'ai un côté, tu vois, c'est assez bizarre, tennis ça va être quelque chose de plus, euh, je sais pas pourquoi, le snobisme peut-être sans doute, mais euh, je vais aller lire des trucs plutôt en anglais sur le tennis, je sais pas pourquoi. Et, franchement j'ai aucune explication, je, voilà. Et après on a de la chance quand on travaille en rédaction en général, il bah, y a l'équipe euh, tous les matins au bureau, euh, de la même manière qu'il y, voilà, qu y a la différente presse donc euh, ce que je n'ai pas pu prendre, je vais prendre dans l'équipe si je vais aller chercher autre chose. Euh, non, je réfléchis. Moi j'ai assez peu le réflexe, alors si, podcast mais moins radio quoi, j'ai perdu un peu, les podcasts ont peut-être remplacé mais de temps en temps ça peut arriver la radio. Voilà non, du... comme tu le disais assez bien, assez... mais c'est ça qui est super dans le genre sportif, c'est qu'il y a autant de manières de le faire, de s'y informer, de s'y intéresser, de le pratiquer pour vous euh, ensuite. Que de discipline, que de que, que de, de manière de supporter. Il y a des gens pour qui c'est toute leur vie. Il y a des gens c'est juste un passant comme un autre. Il y a des gens qui vont regarder. Je sais pas moi, j'ai des gens qui l'impression qui regardent le foot uniquement pour parler des maillots par exemple. Bon, pourquoi pas tu vois c est, c est... Mais c'est ça qui est assez fascinant aussi. Je pense que la grosse nouveauté pardon, c'est aussi les réseaux sociaux maintenant. Parce que c'est vrai que ça devient une source d'information à proprement parler, et en même temps c'est un peu l'ennemi aussi parfois des journalistes parce que ça, ça crée des vocations chez certains qui n'ont pas du tout cette formation-là, donc ça a ses inconvénients aussi, mais ça permet aussi de, de connaître des tendances qui se qui se dégagent, de découvrir aussi des intérêts de, de, de certains, d'être en contact direct avec des gens qui sont pas du tout du métier et qui qui, euh, qui veulent avoir des, des informations. Et euh, c'est une, une source d'information à prendre avec beaucoup de pincettes, mais qui peut, euh, qui peut servir. Puis les, les médias, euh, nous, y compris à Beein, euh, s'y mettent de plus en plus. Donc on, on peut vraiment aussi découvrir, euh, découvrir des choses avec de plus en plus de médias qui adoptent des formats, euh, des formats réseaux sociaux, où on peut, en 1 minute 30 apprendre, euh, apprendre pas mal de choses. Et quelle que soit la source d'information, en vérité, de mon point de vue, il est obligatoire d'être informé particulièrement quand on travaille pour Binsport ou quand c'était mon cas pour RMC, on avait une conférence de rédaction à 10h du matin, il était impossible d'arriver quand on est reporter sans savoir ce qui s'était passé, y compris dans la nuit ou tôt le matin, parce que ce qui se passe va conditionner notre journée de travail, va conditionner les idées de reportage que nous allons proposer à la rédaction en chef, donc quelle que soit la source d'information, s'il faut les multiplier, c'est vrai, il faut surtout être informé, c'est une base du métier, y compris quand on revient de trois semaines de vacances. C'est ce qu'on dit tous les jours à l'école. Ceci étant dit, euh, le fait de la multiplication des sources d'information, est-ce que vous n'avez pas tendance à vous épier et vous copier les uns les autres Est-ce que vous arrivez voilà. à, à, garder, à garder quand même euh, une culture média spécifique euh, où Parfois, moi, je sais que quand je fais du zapping, euh, bah, j'ai un peu de mal à voir les différences. Quoi. Il bah, y a du mimétisme, c'est sûr. Après, ça dépend aussi pas mal de l'état d'esprit. C'est bête ce que je veux dire, mais il y a des jours, euh, selon l'événement, la recherche de sources et aussi la façon de travailler des gens sportifs, ce n'est pas la même chose. Le jour où tu as un France-Argentine en Coupe du Monde, moi j'ai envie d'avoir toutes les sources possibles en fait. Je suis un, un, un trou noir, je peux passer, si j'ai le temps avec mon patron est de bonne humeur, 16 heures à lire des trucs sur le match, avant le match. Enfin voilà. Le jour où le Metz joue Guingamp en Coupe de France, je vais me contenter d'aller lire la compo euh, 10 minutes avant et de me dire, ah, il y a lui qui joue. Bon, voilà. Il y a, y a ça aussi, et je pense qu'on est tous à la fois, et vous l'avez tous bien dit avant, on, est, on reste amateur de sport, avant tout, et je pense que c'est la clé. Donc après, chacun va avoir sa façon, chacun va avoir midi à sa porte et tout, mais le jour où tu perds ce truc-là, je pense que c'est là le problème, parce que tu vas plus mettre ta subjectivité à toi, ton désir à toi, et effectivement, tu prends le risque d'aller copier, d'aller mélanger d'autres trucs et tout pour faire ta sauce. Tant que tu gardes ce truc de... Moi je me dis, tant que je suis entre guillemets bête et méchant, et que je peux lire, lire, lire, m'informer, m'informer, m'informer dans le sport, sur ma passion, euh, je ne sais pas, un choc en première ligue parce que j'adore ça, un truc NBA, tout, c'est que ça va. Même le jour où Kobe décède, qu'on la prend par TMZ et que pendant trois heures, c'est le trou noir, bah ça va en fait. On va chercher des sources, on va chercher des sources, on va chercher des... Tant que ça, c'est violent, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est ça en fait. Complètement. Après, sans qu'il soit question de copier ce que font les autres, moi, je aucun problème à dire que quand je vois une autre chaîne qui fait euh, un travail de qualité, que ce soit sur le fond sur la forme, je note ça. Je note ça dans un coin et peut-être que ça me resservira d'une autre manière ou peut-être que ce sera le point de départ d'une idée qu'on fera évoluer d'une autre manière ensuite. Euh, mais euh, je, je crois que c'est important de regarder ce que font aussi euh, les autres sans vouloir nécessairement copier, mais euh, pouvoir s'inspirer, euh, ça, ça me paraît intéressant. Passion, rigueur, professionnalisme, est-ce que dans le journalisme sportif, ou le sport, peu importe, parce qu'on a compris que vous en foutez, est-ce qu'on peut faire ce métier dans la durée, avec la même passion, ou est-ce qu'on risque pas une forme d'enfermement Est-ce qu'on peut passer du journalisme sportif au journaliste Parce que là, c'est une question qui tarole des jeunes parfois. Ils ont peur de s'enfermer dans leur passion. C'est une bonne question. Moi, je, je suis un jeune journaliste encore, donc je vais peut-être avoir du mal à y répondre. Ça fait 12 ans que je travaille, je n'ai pas d'érosion de, de la passion, mais euh, plus que la passion du sport, moi, j'ai surtout la passion du journalisme, en fait. Et c'est ça qui me, qui me tient en, en, en alerte en permanence. Euh, comment concevoir une émission, ce qui est le plus important à mettre en avant, avoir le bon intervenant pour poser les bonnes questions. Euh, c'est ça, vraiment, qui m'excite le plus quand je me lève le matin, euh, plutôt que le sport en lui-même, qui est ma passion de base aussi. Mais euh, le sport a peu à peu euh, laissé la place surtout au journalisme. Et du coup, je crois, j'espère que je serai capable de euh, faire ce métier dans d'autres sphères, en dehors du sport, euh, parce que c'est ça aujourd'hui qui me, qui me passionne. Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je dirais même que c'est presque une fausse question, pour avoir à peu près le même nombre d'années d'expérience que toi. Euh, en 2000, enfin, quand j'ai commencé, personne ne savait par exemple qu'un acteur comme Sport Aller arriver et bouleverser un peu le paysage. On ne peut pas savoir. Donc même si on se dit, il y a des moments où on sent venir une lassitude et tout, mais je ne sais pas, il y a un nouveau média ou un consortium ou quelque chose qui va arriver, ou au contraire, un événement qui va redistribuer les cartes et tout. Je pense que le journalisme sportif est encore plus chevillé à quelque chose d'hasardeux, par définition, qu'est le sport, que les autres. Donc du coup, la lassitude dans le journalier sportif, je pense, enfin je ne sais pas, j'espère que non, on verra. Euh, mais je ne pense pas parce que c'est un métier qui de fait, ne peut serait ce que par les structures elles-mêmes, sont très mouvantes, les clubs sont très mouvants, la façon aussi, le rapport de force, on en parle assez bien, comment contacter les joueurs et tout, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il n'y a pas de... Alors c'est chiant, franchement c'est chiant au jour le jour, mais c'est super, c'est super à vivre, que ça évolue autant. Euh... Moi c'est vrai que, pas pour parler de moi, mais au république l'orage, j'ai commencé par faire les faits d'hiver, je me suis fait plus vite, j'allais dire une vulgarité, mais voilà, en trois mois de faits d'hiver qu'en un an et demi de sport. Oui, puis je pense que ce qui est lié aussi à la lassitude, c'est la routine. Et je pense qu'on peut demander à tous mes collègues la routine dont on ne connaît pas du tout. Euh, moi, je sais qu'à Binsport, mon planning, je l'ai le jeudi pour la semaine d'après. Donc, euh, si vous me demandez dans trois semaines, qu'est-ce que tu fais euh, le jeudi euh, Je suis euh, incapable de le savoir. Et euh, alors après, c'est sûr que, bah, comme on le disait au départ, c'est des contraintes. Donc, euh, voilà, on peut pas... Il faut savoir que le week-end, bah, on travaille. Euh, quand on a une femme, des enfants, et bah, il faut faire des sacrifices. Il faut trouver euh, un juste, juste milieu. Euh, mais... Justement, c'est ce qui amène aussi l'importance de cette petite flamme, qui fait que ces sacrifices, on les fait plus facilement quand on est passionné, quand on, on a envie de transmettre. Moi, c'est ce qui m'a de de, qui, qui donné envie de faire ce médier, c'est de, de pouvoir transmettre la passion, de, de, de capter quelque chose dans un match, de pouvoir l'expliquer, de, de pouvoir transmettre des émotions. Et euh, je pense que c'est ça qui nous guide, c'est de, de nous dire, on est l'intermédiaire entre les sportifs, ceux qui nous font rêver, et le public. Et euh, je pense que c'est, moi en tout cas, c'est ce qui me donne envie à chaque fois de, de continuer, c'est de me dire, bah je j'ai une chance énorme de faire un métier qui fait rêver beaucoup de monde et, euh, et de me dire bah voilà c'était la petite flamme que j'avais quand j'étais petit et aujourd'hui bah, à chaque fois que je vais dans un stade je me dis tiens oublie pas que toi tu es sur la pelouse il y en a qui payent pour être en tribune. Euh, alors, ça excuse... Et il me le dit à chaque fois, hein, <rire> on est souvent ensemble, à chaque fois il me, euh, il, il me parle de, de ça quand il était petit, qu'il allait dans ce stade là. Et... Ça excuse pas tout hein, parce que c'est vrai que des fois on y va, on a beau se dire ça ça suffit pas à se dire euh, je pourrais quand même être dans mon canapé avec ma fille mais, euh, mais euh, souvent ça, ça aide beaucoup, on a passé avec Samuel notamment toute la coupe du monde en Russie euh, avec l'équipe de France euh, c'est pas toujours facile même si ça fait rêver quand on le dit comme ça, c'est vrai que l'éloignement avec les proches le, tout le, le fait de vivre dans un, dans un huis clos comme ça pendant plus d'un mois euh, c'est pas tout le temps facile mais euh, on n'a pas le droit de se plaindre quand on fait ça parce que voilà c'est un, un, une merveilleuse expérience à vivre et, euh, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres métiers qui permettent de vivre ça si je peux me permettre, si vous cherchez d'ailleurs un boulot pour de temps en temps éviter votre famille, les enfants, la pression, je pense là-dessus c'est super. Il y a, tous les arguments sont bons, il y a des matchs le soir, spécialisez-vous sur les Ligas, ils jouent vers 11h, il n'y a, a rien de mieux, enfin, il, y a, il y a plein de, de trucs pour éviter les conjoints, les, les galères, les cousins, un peu relou. La belle famille. Moi ma belle-mère elle se dit c'est incroyable, la NBA ça joue tous les mois de l'année. Elle ne comprend pas très bien le en NBA, mais chaque fois qu'elle vient, bah, il, y a la, il y a des matchs. C'est... voilà. Ou si vous voulez rester célibataire toute votre vie, c'est pas mal. Cette option-là aussi, ça remplit pas mal d'options, effectivement. C'est très masculin ce soir, quand même. Hein. Oui, on a tenté des approches féminines, oui. mais ça n'a pas répondu. Et euh, bravo aux filles qui sont encore dans la salle, parce que j'espère qu'on n'a pas trop désespéré ce panel très masculin. Mais vous pouvez le voir comme un bon signe. Il y a, je pense, il y a de la place, déjà, par contraste. Et puis, il va y avoir de plus en plus, c'est l'événement de l'époque, mais on se rend compte, notamment dans des études qui sont faites par des marques très puissantes, genre Nike et tout, que le marché féminin sportif explose. A priori, euh, si ça continue, ce sera les places de journalistes sportifs, voire d'entraîneuses, de, de choses comme ça. De, on voit de plus en plus, même dans les staffs, il y a des arbitres un peu partout maintenant. Féminin, y a, donc, Ça concernera aussi le Donc, Déjà, bravo d'être encore là. Ne soyez pas désespérés. Et en plus, je pense que le timing est plutôt, vous est plus favorable que quand nous, on a commencé. Oui, d'ailleurs, euh, par honnêteté, on doit dire qu'on avait invité des consoeurs féminines. Mais bon... Euh, Elles travaillent ce soir. Elles travaillent ce Autant soir. Pourtant, Samuel les attire, en général. Ah, mais, <rire> non, non, mais... Elles elle tra elle travaillent ce soir... <rire> — Preuve que la jeune des journalistes... — Peut-être euh... qu'elles esquivent elles aussi leur famille. Ah, — Voilà. Donc, <rire> donc euh, on sait qu'il y en a de plus en plus. De toute façon, euh, vous le voyez aussi sur les antennes, il y a de plus en plus de, de journalistes féminines là, euh, qui couvrent le sport, heureusement. On passe au rythme de production et on va saluer Samuel qui doit nous quitter. Malheureusement, je dois vous quitter, c'est vrai. Peux, je, vas -y, vas -y, simplement, vous remercier ça. de m'avoir invité. Et Mille fois je merci suis à toi. toujours heureux de pouvoir partager mon expérience avec de jeunes journalistes. J'aimerais juste dire un dernier truc avant de partir. Euh, c'est d'être positif parce que quand j'étais à votre place il y a 10 ou 12 ans, euh, on nous disait déjà que c'était un métier difficile, où il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, où c'était des débouchés incertains. Écoutez, euh, c'est important. Et, et, et, et ce n'est pas tout à fait faux. C'est vrai que c'est un métier où euh, il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais tant qu'il y a l'envie, je crois modestement, tant qu'il y a l'envie, la motivation... Euh, et, et, et la rage en fait moi c'est comme ça que j'ai voulu commencer, j'avais la rage au ventre et je l'ai toujours aujourd'hui, j'ai jamais perdu ça j'ai toujours envie de me lever le matin avec la rage d'aller bosser, d'aller sortir les bonnes informations de faire la meilleure émission possible mais tant que vous avez ça, moi je suis persuadé que vous réussirez à, à aller euh, au bout de votre rêve, moi c'était mon rêve je vis mon rêve tous les jours et j'espère que vous aurez la chance de le vivre aussi il dit ça avec les tripes, on peut l'applaudir, merci beaucoup Samuel merci beaucoup. tu peux prendre un petit rookie tu peux repartir avec ton petit rookie. Merci. Merci beaucoup, Samuel, d'être venu. Et alors, Simon nous a fait une belle digression sur comment échapper à la belle-mère, <rire> mais au-delà au de ça, de ce clin d'œil sympathique. Euh, qui est très vrai. On a l'impression qu'il même. Moi, j'ai été journaliste sportif il y a longtemps à Jeannot, puisqu'on s'est croisés comme ça au début. Euh, on a l'impression, en tout cas, moi, je ne fais plus de journaliste sportif. On a l'impression que le rythme s'est considérablement accéléré avec le nombre de compétitions et que parfois, on se dit, mais c est, c est... même s'il y a la passion, même s'il y a la rigueur, même s'il y a l'envie, euh, que vous galopez de plus en plus et qu'il y a une pression en plus supplémentaire à l'audience, en clair, qu'on n'avait pas, il me semble, dans les années 80-90. Euh, l'audience, quoi qu'on pourra en reparler dans un deuxième temps, mais la... les rythmes, oui, sont assez impressionnants. Euh, moi, en tout cas, j'ai découvert ça euh, récemment euh, en partageant le commentaire à la radio et le commentaire à la télé. Euh, C'est vrai que ça fait des semaines euh, assez incroyables, mais... Encore une fois on va pas se plaindre parce que c'est la passion et vous avez envie tous et toutes et tous de faire ça et je vous le souhaite parce que de partir faire un match le mardi, enchaîner avec un autre le mercredi, puis un autre le jeudi, faire un petit peu de, de repos pendant deux jours et revenir encore le dimanche, c'est vrai que c'est fatigant, c'est vrai que c'est usant, c'est vrai qu'à une certaine époque on n'enchaînait pas comme ça mais c'est juste passionnant. Quoi. Voilà, Alors après. Euh, je pense qu'il faut aussi euh, voir l'évolution du métier. Euh, chez nous, euh, on a la possibilité de faire de la radio et de faire de la télé aussi. Euh, et de faire de la télé pour, pour des chaînes généralistes. Quand on prend l'exemple d'un championnat d'Europe, ça va être le cas au mois de juin, ou d'une coupe du monde pour parler de, de foot, euh, le rythme pendant six semaines est énorme, c'est sûr. Mais euh, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut découvrir, euh, ça fait de, de très beaux souvenirs. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir, euh, pour prendre comme exemple une compétition internationale comme celle-là, je n'ai pas, pas le souvenir, même à une certaine époque où je ne faisais que de la radio, euh, de ne pas avoir autant travaillé à cette époque-là aussi déjà, parce qu'on fournissait du travail différemment, parce qu'on parce que prenait plus de temps de faire justement de la découverte, de raconter des histoires. On en raconte peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais on va à l'essentiel, on va au factuel et on reste sur la, la détermination d'être vraiment présent sur l'information. Après, il y a la course à l'échalote. Ça c'est clair, euh, vous en parliez tout à l'heure, c'est que qu'on a parfois un petit peu trop tendance, tous, je me mets dedans, à, à vouloir aller vite, à vouloir aller très vite et à oublier parfois de, de bien vérifier tout ce que l'on peut, peut récupérer comme info et la façon dont on va la sortir derrière. Donc ça aussi, énormément de prudence par rapport à ça parce que dans notre métier on se doit encore et toujours de vérifier euh, l'information plusieurs fois avant de la sortir. Moi je vois des jeunes arriver à, à la rédaction de RMC Sports, aller prendre des sources sur internet et stop, on va pas plus loin. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il faut faire très attention par rapport à ça, même si les réseaux sociaux, même si Twitter peut être une source d'information, mais elle est à vérifier encore plus qu'une qu information de base, enfin, à mon sens. Je peux enchaîner là-dessus Bien sûr. Euh, <coughs> ça me fait forcément penser à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors on sort du côté sportif. Mais à France Info, depuis la création de l'agence, c'est un service composé de jeunes journalistes qui sont là exclusivement pour retravailler, revérifier les informations qui sortent sur Internet, euh, au-delà de ce qui arrive comme info des, des services de la chaîne. Et euh, quand la source est pourrie, on a beau vérifier, euh, on tombe dedans. Et on tombe tous dedans. Euh, on parlait tout à l'heure des sources d'information. Moi, j'aime bien aller voir les sources officielles. Euh, les comptes Twitter officiels des différents clubs, des ligues, de, des organisateurs, c'est aussi un réflexe qu'on doit avoir. Ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est une source d'information, même si les Lakers n'ont pas communiqué... Euh depuis la mort de Kobe Bryant, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut trouver aussi de manière officielle, au-delà des petites alertes que les jeunes journalistes croient comme une bonne information, et souvent venant de, de, de, de clubs de supporters un peu non identifiés qui balancent des infos sur le recrutement du futur joueur, etc. Je voulais rajouter un truc aussi par rapport, si vous me le permettez, à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur le, la place du journalisme sportif dans nos vies. Oui, c'est chronophage, mais c'est aussi à nous de dire aux rédacteurs en chef qui en veulent toujours plus « Stop, il faut que j'aille dormir parce que j'ai 300 bornes après à faire demain. Euh, » Des fois, il y a une question de sécurité quand on enchaîne les matchs de Ligue des Champions. On fait, des, on fait de la route aussi parfois. Euh, j'ai fait euh, beaucoup d'avions sur le, le rallye Dakar et, et j'ai remercié mon rédacteur en chef à un moment de me dire raconte-moi comment ça se passe au quotidien, à quelle heure tu te lèves est-ce que tu manges tous les jours, comment tu dors, comment ça se passe et ces questions-là elles sont rares venant d'eux parce que c'est un peu comme dans le monde de l'humanitaire il y a les sièges des ONG de à Paris et puis il y a les mecs sur le terrain et puis euh, il y a deux réalités et, et souvent quand le type est à Paris il ne comprend pas trop euh, ce qui se passe et pourquoi on lui dit non de temps en temps alors il faut oser dire non, mais c'est aussi de notre responsabilité de dire j'ai dormi deux heures, j'ai 400 bornes, stop, le direct, je le ferai pas, tu demandes à quelqu'un qui est en desk. Voilà. Et alors c'est quoi une journée type pour courir un Dakar Alors ce Dakar était un peu particulier, autant au Pérou l'année dernière c'était assez confortable parce qu'on dormait dans des camions à couchettes, des bus à couchettes toutes les nuits. Euh, là on se levait tous les jours à 4h du matin, on prenait l'avion à 5h30 quand euh, tous les journalistes étaient bien réveillés parce que souvent on attendait beaucoup et puis on arrivait vers 8h du mat' à peu près au bivouac suivant, les premiers pour aller se doucher parce qu'il y avait un ballon d'eau chaude pour tout le bivouac, il y avait 2500 personnes, vous imaginez. Donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas me laver pendant trois jours, mais ça fait partie du truc. Et, euh, et puis on mange vite fait, la course commence déjà depuis tôt le matin, donc il faut être prêt à dégainer s'il se passe quelque chose. Et il s'est passé malheureusement plein de choses assez dramatiques sur ce Dakar. Euh, parce que autant chez nous, euh, il a fallu que je me batte pour aller encore une fois sur ce Dakar euh, pour raconter de belles histoires, autant quand il y a un motard qui se tue, euh, évidemment, euh, France Inter, France Info vous appelle, euh, est-ce que tu peux me faire un direct à telle heure, dans 10 minutes, etc. etc. Il voilà, faut se battre aussi pour vendre les sujets de reportage, pour vendre les, les, les événements. Je me suis beaucoup battu pour vendre euh, le Dakar cette année et parce que, c'était pas parce que c'était le Dakar et parce que Radio France les couvre depuis 1978, mais parce que c'était en Arabie saoudite et parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. Et il y a plein d'histoires à raconter au-delà de, du côté sportif. C'est le moment où... Euh, l'Iran a attaqué une base américaine en Irak, donc il s'est passé ça, il y a la guerre au Yémen en dessous, euh, bref, il s'est passé plein de choses, et c'est là qu'on reste aussi beaucoup, d'abord journalistes, avant d'être journalistes sportifs. Réchauffement climatique, j'entends de dire très beau sujet. Ouais, L'impact euh, écologique du Dakar, c'est dramatique. Mmh. On est là aussi pour secouer les choses, pas pour inventer des choses, ou pour euh, rendre les choses plus dramatiques qu'elles le sont, mais pour montrer du doigt des choses qui étaient euh, des bonnes pratiques avant en amérique du Sud qui ont disparu là, sous la pression sans doute politique, ou parce que ce n'était pas logistiquement faisable ou trop coûteux. Euh, ce n'est euh, pas de l'engagement, mais c'est mettre euh, le doigt sur quelque chose et remettre les gens devant leurs responsabilités. Il voilà. y a une chose qui est apparue aussi euh, depuis peu. Alors Je ne sais pas si tu l'as connue sur le Dakar. En tout cas, nous, depuis maintenant deux championnats d'Europe et, et Coupe du Monde, il y a le jour de repos qui apparaît, en plein milieu de la compétition. Moi, je me rappelle de, de François Pesanty, notre, notre directeur à l'époque, euh, c'était avant de partir à, à la Coupe du Monde au Brésil, et qui vient me voir et me dit, euh, tu vas faire un, cette semaine-là un jour de repos. Ah bon Et la semaine d'après aussi. Et la semaine d'après aussi. Ça n'existait pas. Avant, on partait, euh, voilà. Donc ce qui veut dire aussi que maintenant, les gens sont redevenus un petit peu plus sérieux, le ministère du Travail s'est mis dedans là-dessus aussi, l'URSSAF, la Sécurité sociale, bref. Donc on a des jours de repos sur des compétitions internationales. Et ça, ça épate les belles-mères, les cousins, les copines, les, les, les copains des copines, les copains, les, les, les copains de vos enfants aussi. Quand vous leur dites, euh, euh, -ce qui, tu te souviens de quoi quand tu as été au Brésil bah, tu lui dis de pas grand-chose, de stade que j'ai vu, etc. Mais là, tu peux lui raconter quelque chose. Voilà, tu peux lui dire que tu as essayé d'aller voir euh, le Corcovado, tu as essayé d'aller voir le pain de sucre, parce qu'on t'a donné la possibilité de le faire. Ça n'existait pas. Donc ça veut dire aussi que les rythmes augmentent, mais les conditions de travail sont différentes aussi, et on tient compte de tout ça. Ça, c'est important, parce que moi, je le vois par rapport à la jeune génération qui arrive aujourd'hui. Vous avez peut-être raison aussi de vous en inquiéter. C'est que vous vous posez des questions de savoir à quel moment vous allez vous reposer. Il y en a beaucoup qui viennent. Je vois Guillaume qui sourit, mais on a eu ce genre de discussion dans la rédaction RMC Sport, et certains étaient étonnés. Mais non, c'est normal, c'est logique, c'est dans la logique des choses. Donc oui, les rythmes de travail ont augmenté. Oui, vous allez être peut-être obligés parfois d'aller bosser pour une boîte, pour une autre, à la pige, etc. Mais, mais surtout, n'oubliez pas de, voilà, de stopper un petit peu, puisqu'on est dans le foot de mettre un peu le pied sur le ballon, parce que ça en fait partie aussi, parce que la vie doit être, euh, doit être longue, professionnelle, et il faut savoir aussi euh, garder un rythme normal. Et ça, c'est une, une vraie découverte pour certains, que de se rendre compte que partir à un championnat d'Europe, partir à une Coupe du Monde, partir à, à des Jeux Olympiques ou autre, eh bien, on aura la possibilité, sur une semaine de travail, la possibilité d'avoir un jour de repos. C'est important aussi, mais c'est vrai que ça peut surprendre, mais ça fait partie des, du quotidien de, de journalistes. Tu fais bien de le rappeler. Je vais peut-être briser quelques-uns de vos rêves, mais je vais rester beaucoup plus terre-à-terre -terre par rapport à ces deux messieurs qui ont la chance de beaucoup voyager aussi, de vivre des événements sur place, parce qu'à la base, je pense qu'on est beaucoup à avoir voulu faire ce métier pour vivre les choses au plus près. Euh, personnellement, étant sur des sports américains, c'est compliqué de vivre les choses au plus près au quotidien. Donc on est plus sur de l'arythmie que sur du rythme, avec des jours, avec des soirées, avec des nuits, encore une fois, en semaine, en week-end mais dans tous les cas effectivement ce qui est super important c'est d'être capable de dire à un moment donné là c'est trop. Il y a des moments effectivement où l'actualité ce qui va se passer va faire en sorte que vous allez devoir enchaîner comme pas possible à vous retrouver sur les rotules et vous allez dire bah j'ai pas trop le choix, je peux pas faire autrement. Je prends l'exemple par exemple des finales de baseball qui s'appellent les World Series où potentiellement il y a 7 matchs en 9 jours des matchs qui commencent à 2h du matin en française et qui se terminent si tout va bien vers 6h du matin, une fois on a fait de 2h à 9h30 du matin non stop on a fait 7h30 de live consécutive, sans pause, sans personne pour nous relever, et vous arrivez au bout de ça, vous êtes complètement éreinté, vous avez l'impression que vous n'allez plus pouvoir travailler pendant une semaine, deux semaines, et c'est là où il faut, comme vous le dites aujourd'hui, être capable de dire aussi, d'aller voir son patron et de lui dire, là, ce que je viens de faire, je l'ai fait parce que les conditions l'imposaient, mais derrière, il faut comprendre que j'ai besoin aussi d'un temps de récupération pour me remettre de ça et pour me remettre d'aplomb. Comme le fait d'enchaîner des jours, puis faire une nuit, puis le surlendemain, se relever à nouveau à 7h du matin. Parfois, c'est très compliqué. Euh, je le vis depuis quasiment 10 ans maintenant et je ne veux pas passer pour un vieux rabat-joie, mais je le vis beaucoup moins bien aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 5 ans. Il y a 5 ans, je pouvais enchaîner 5 nuits, me coucher à 6h du matin, me relever 3h plus tard, aller faire 2 piges dans la journée et reenchaîner le lendemain à nouveau en nuit. Il n'y avait pas de problème, ça passait tranquillement. Aujourd'hui, quand ça arrive, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avancez dans votre vie aussi, vous avez une vie personnelle qui se développe également. Vous avez la fameuse belle-mère à satisfaire de temps en temps. Bref, toujours est-il qu'il faut vraiment arriver à profiter de votre énergie au départ, apprendre les rythmes qui s'imposent à vous, parce qu'au départ, vous allez forcément beaucoup travailler. Le, les fameuses double-piges, on les fait on les prend sans problème quand on commence, parce que d'une, ça fait de l'argent et ce n'est pas toujours facile au départ, et puis deux, ça permet de multiplier les employeurs et donc aussi d'avoir des chances au bout d'un moment d'obtenir quelque chose. Et quand les années vont passer, vous verrez que vous serez aussi plus sélectif sur votre rythme, plus sélectif sur ce que vous choisissez de faire ou choisissez de ne pas faire. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez peut-être avoir des employeurs qui vont vous ouvrir les portes vers potentiellement un contrat qui était, et qui, je pense, est le rêve de tout le monde, mais qui, malheureusement, aujourd'hui, devient de plus en plus compliqué à obtenir. Voilà, Kelly. J'ai envie de lancer la salle, à nos jeunes journalistes là, en puissance. Euh, question Bah, tu viens euh, sur un coin du plateau. <rire> Antoine Massé, journaliste euh, 3 e année. Merci. Je en être en plus. Euh, bonjour à tous. Euh, J'avais une question, c'était un sujet qui avait été abordé euh, tout à l'heure. C'était au, euh, au niveau de, euh, de l'information générale où beaucoup de journalistes sportifs ont commencé dans l'information générale puis se sont lancés dans le journalisme du sport. Est-ce que euh, vous, personnellement, euh, chacun, est-ce que vous comptez euh, après euh, cette euh, longue parenthèse dans le sport, est-ce que vous comptez revenir dans la formation, dans la formation en général Ou alors, est-ce qu'on peut allier en même temps journalisme sportif et journalisme gêné Guillaume euh, Moi, je pas toujours fait de la formation sportive, euh, mais j'y suis allé parce que euh, j'en avais ras-le-bol de faire euh, l'APJ, de faire euh, le Bataclan, de faire le 11 septembre, de faire euh, tout ça. Il euh, y a peu de matières, à part le sport, euh, qui sont aussi positives. Euh, la Coupe du monde de foot 90, euh, 98, ouais, 2018, le handball, euh, le volley, qui a gagné le TQO il n'y a pas longtemps, régulièrement, c'est quand même dans l'information positive. Et moi, ça me fait du bien. Et ça m'encourage à me lever tôt ou à me coucher tard. Ça, c'est la première chose. Mais je pense que je n'en ferai pas toute ma vie, euh, parce qu'il parce qu y a plein d'autres trucs à faire, et à Radio France en particulier. Donc ça, c'est ma réponse. Mais, euh, mais ça fait du bien, je pense, dans une carrière, de faire un peu de sport, parce que, euh, comme tu le disais, il faut se battre en conf de rédac. Nous, à France Inter, à France Info, on est toujours les derniers avec le service culture à passer. Euh, quand on ne nous oublie pas, <rire> donc, donc ça force à l'humilité et puis ça force à avoir de bonnes idées aussi moi je suis passé par là j'ai débuté dans une radio privée à la presse quotidienne régionale euh, je pense que je reviendrai à la fin euh, radio privée je sais pas mais presse régionale, télé régionale je sais pas mais en tout cas oui j'en je, je, ai envie euh, ne serait-ce que pour voir ce qui a changé depuis euh, et ensuite euh, j'avais quand même la volonté d'être journaliste sportif c'est ce que je voulais faire et le jour où j'ai eu la chance de rentrer à ce qui s'appelait à l'époque Radio Monte-Carlo, euh, c'était à Toulouse, euh, il fallait que je sois correspondant, il fallait que je fasse de l'infogéné, de parler d'Airbus, de parler de l'aérospatial, etc. Et, et, et de faire les faits divers. Mais je couvrais le foot, je couvrais le rugby aussi. Et à force d'agacer un petit peu le, chef, le rédacteur en chef, puis le rédacteur en chef des sports, j'ai réussi à faire ma place petit à petit. Et, et, et déjà à cette époque-là, je commentais des matchs de foot. Donc ça veut dire que euh, c'est vraiment très intéressant de commencer par là, à mon sens. Après, d'y revenir, moi j'en ai grandement envie, je ne sais pas si je le ferai, J'en sais rien. Euh, Aujourd'hui, je ne fais que du sport et je ne fais que du foot, mais j'ai d'autres euh, passions... Et j'espère, petit à petit, arriver à me servir de ces passions-là pour peut-être faire un petit programme court ou autre. Donc aujourd'hui, ce serait encore possible, de sur... ça sera encore possible de travailler, par exemple, sur Airbus et aussi en même temps, par exemple, le match, les matchs de Coupe de France en ce moment Oui, la Coupe de France, oui. Le reste, non. C'est plus compliqué. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je revienne à la base du métier. Mais ce n'est plus le même métier aujourd'hui le problème il est là aujourd'hui c'est que à l'époque c'était la radio je plaisantais tout à l'heure avec le nagra mais le nagra c'était le nagra à bande et on faisait que de la radio euh, et dans les dans les vestiaires de d'équipe de, de, de foot ou de rugby on n'était pas tout seul à l'époque on a connu la, la fin des techniciens qui nous a qui nous a mené on, on, on tenait que le micro donc euh, c'est un peu surréaliste de parler de ça aujourd'hui mais euh, non j'aurais du mal à faire euh, à couvrir aujourd'hui deux choses euh, différentes c'est à dire faire de l'ig et faire de, de, de, du sport mais, mais y revenir complètement et mettre de côté le, le sport, je me dis pourquoi pas, sur une période courte, et de dire voilà la boucle est bouclée, euh, mais, mais, mais ça je, je, je le maîtrise pas, je le dis comme ça parce que c'est une possibilité et ça traverse mon esprit, mais s'il faut ça n'arrivera jamais. Quoi. Je crois que les seuls qui peuvent encore c'est les correspondants. Quoi. Oui en plus, en plus correspondants dans, dans les régions euh, euh, qui ont la possibilité de faire euh, et de l'info et du sport. Chez nous, euh, le correspondant à RMC Sport, il ne fait quasiment que du sport. Il lui est arrivé sur des coups ponctuels d'aider, de, de filer un coup de main. Mais le réseau de correspondants est beaucoup plus développé en sport aujourd'hui avec des contrats, ce qu'on qu évoquait tout à l'heure, avec des CDI, que c'est le cas par exemple sur RMC euh, où là on a plus des, des correspondants pigistes ou alors dans des structures différentes, et c'est dans l'évolution dont je parlais tout à l'heure, la création de BFM Paris, la création de BFM Lyon, demain de BFM Lille et Grand Littoral, où là on se rend compte qu'un correspondant d'un média chez nous peut être correspondant aussi, mais travailler dans la structure locale. Et ça c'est intéressant, ça c'est une perspective d'avenir, puisqu'il va y en avoir de plus en plus et que c'est dans l'air du temps. Quoi. Et pour ma part, je ne suis pas du tout passé en info infogéné. Ça n'a jamais vraiment fait partie du, du débat ou, ou de la question parce que le sport est quelque chose qui m'anime depuis que je suis tout gamin. Ma mère a des photos de moi aux quatre coins du monde en train de la forcer à acheter l'équipe à 5 ans, 6 ans. C'était compliqué pour elle, il me fallait les résultat de l'OM. Je suis désolé. Euh, et, et je suis pas certain que ça m'attire vraiment un jour... Pour autant, je me suis toujours dit que ce pas une fin en soi de devenir un journaliste de sport et que si je devais faire autre chose, je le ferais. Parce que c'est une passion, elle durera le temps qu'elle durera et si elle peut durer 50 ans, tant mieux. Ça sera un grand plaisir. Si à un moment donné, ça s'érode, peut-être qu'effectivement, et si on parlait, la question se posera et on verra. Mais je ne me vois pas particulièrement partir sur de l'info gênée. Ça serait plus à la rigueur sur du documentaire de la prod audiovisuelle ma femme en plus travaille là-dedans, donc euh, c'est donc quelque chose que je peux suivre au quotidien et qui pourrait m'attirer plus que de rester sur de l'info pure et donc basculer sur de l'info gênée. En fait, ça dépend aussi énormément de la structure où tu vas commencer. Parce que, y a des... tu vois, Michel Drucker, il a commencé par parler de vélo et de foot, et c'était de la télé, et tu passais pratiquement d'un poste à l'autre parce que tu étais présentateur télé. Euh, nous aujourd'hui, on est un groupe indépendant. Il y a une société qui a été créée, donc on se retrouve de fait journaliste de news. Alors qu'on n'avait rien demandé, tu vois. Quand on... plein de gens commencent à se foutre, ils n'avaient vraiment rien demandé. Il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent pas. Il y a des gens qui veulent euh... au Républicain longrain C'était un fonctionnement hyper. Euh... Le mec du hand, écrivait sur le hand, Point barre. Alors, il y avait d'autres journalistes, par contre, qui voulaient être très polyvalents. Ce qui était sûr, c'est que moi, c'est ce que j'aimais pas, en tout cas. Mais chacun, euh, voilà. Encore une fois, le service des sports d'un truc de PQR comme le Républicain était très cloisonné. C'est-à-dire qu'il n'y avait que eux, ils se parlaient que entre eux. C'était vraiment un truc bande à part. D'ailleurs, tu vois. Euh, avais l'impression que tu pouvais écrire une série et leur donner un numéro d'étage. C'était l'étage parallèle par rapport à tout le reste du Républicain-Lorrain. Comme s'ils avaient une entrée secrète. Enfin, on, j'y étais aussi. Il y a des structures, au contraire, pour avoir couvert, je crois que c'est l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010, si mes mémoire est bonne, au sein de l'IB. L'IB, c'était au contraire le moment où tous les autres journalistes, et presque les plus éloignés, au contraire du sport, venaient essayer de comprendre, en fait, parce que pour eux, c'était encore un objet de curiosité. C'était cette espèce de descendant un peu de la gauche 68 heures, intellectuelle. Pas hyper fouteuse, tu vois. Et en fait, euh, ça donnait vraiment des idées d'angle assez pertinents, voire même effarants sur le moment, mais en y réfléchissant. Toi, en tant que journaliste sportif, tu vas comprendre le truc et créer des ponts qui n'existent pas encore. Mais je pense, encore une fois, que plus que nous, ça dépend de la structure qui t'accueille, je crois. Merci. Merci, Antoine, pour ta question. Il y a d'autres questions oui. dans le public Ou Merci sur un... 4 minutes. minutes, si on pousse vraiment. Euh... Jeunes gens, vous qui êtes des futurs, oui tu veux poser des questions Non, juste pour compléter, si, si j'ai un conseil à vous donner par rapport notamment au début de, de votre jeune carrière, c'est de même, même si on a envie d'être journaliste sportif, c'est de privilégier aussi à un moment donné des stages justement dans des. ou des piges. Dans des, des, des médias euh, d'infos de, de, gênés. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu la chance de faire, notamment aux Parisiens, ensuite euh, à BFM. Euh, parce que justement, ça permet déjà de, de se rendre compte qu'on est obligé de développer une culture générale au cas où on ne l'ait pas compris avant. Et euh, ça permet d'adopter les codes de, des médias, pas rester bloqué, focus sur, euh, sur le sport. Moi, je voulais absolument bosser dans le sport et ça ne m'a pas empêché de d'apprendre le métier dans, dans une structure d'infos gênée. Et je pense que c'est bien dans un parcours de commencer avec ça. Euh, Ce n'est pas du tout une porte fermée vers le sport, bien au contraire, ça ne vous empêche pas de faire autre chose après. Mais je pense que dans votre parcours, c'est bien de ne pas commencer en se disant tout de suite, je veux faire du sport, je vais demander à l'équipe, à BIN, à Canal, si je peux faire un stage là. Euh, comme disait Samuel tout à l'heure, il vaut mieux pas viser trop, peut-être au départ, mais avoir une expérience générale où on peut faire un maximum de choses avant de se spécialiser dans le sport. Et puis, se do... -moi. et puis se donner confiance aussi. Avant d'aller faire un match en direct, il euh, faut le bosser un petit peu, il faut le préparer, il faut faire des trucs à blanc, il faut aller le faire peut-être sur une radio associative, je ne sais pas où. Euh, voilà. C'est important aussi d'aller, de ne pas aller se griller tout de suite dans des grands médias dans lesquels vous rêveriez d'aller travailler et... et de faire ça tranquillement euh, ou à blanc ou dans des médias moins exposés où il y aura peut-être moins de d'exigence, de pression, hein, ce n'est pas forcément euh, moins bien, mais euh, voilà, pas se griller tout de suite parce qu'après, euh, les noms circulent vite et les options, il n'y en a pas 50. Oui, parce qu'il y a des radios régionales, et il y a des euh, presses quotidiennes régionales qui, qui travaillent énormément sur le sport, qui développent beaucoup là-dessus et je peux vous dire qu'il n'y a pas de honte du tout à passer par ces, euh, ces médias-là. Euh, C'est une façon de découvrir le métier et de rester un petit peu aussi les pieds sur terre. Ça ne fait pas de mal. Des questions Mais Je un, crois qu'on a. a Peut-être de... un petit, peut un petit conseil. Non, allez-y, oui, pas de questions. Parce qu on a, eu, on a eu une bonne, bonne conclusion. Là, hein. On fait un dernier tour de table rapide avec un petit <coughs> conseil que vous pourriez donner aux jeunes qui se lancent de, de manière générale dans le journalisme et en particulier euh, Axé Sport. Euh, on a compris euh, de viser plutôt les, les petites rédactions au départ etc mais est-ce qu'il y a quelque chose sur euh, l'état d'esprit, l'attitude, le comportement euh, j'ai vu tout à l'heure il y a des CV qu'on glissait glissé dans les mains de Samuel Olivier au moment où il partait, tiens bouge pas je te fais de mon CV est-ce qu'il y a des choses euh, que vous conseilleriez en tant que récent euh, diplômé ou euh, de par votre carrière euh, un peu chose à faire et à pas faire, Affaire à, pas faire à faire et à pas faire en deux mots si c'est votre rêve, si vous avez vraiment cette flamme pour le journalisme et pour le sport, juste croyez-y, du début à la fin, malgré toutes les portes qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer devant vous, gardez confiance, parce que ça finira par payer. Et surtout, croyez en vous. Surtout, c'est le plus important. Croyez en vous. Il ne faut pas trop s'exposer, mais il faut prendre des risques aussi. Moi, je pense aux filles qui sont là. Il y en a deux à la direction des sports de Radio France. Euh, les portes sont ouvertes, quoi. C'est pas un milieu fermé aux femmes, il y en a de plus en plus. À la télé, alors malheureusement, je trouve que c'est souvent des belles nanas et hyper exposées. Il y a le côté un peu potiche, moi, qui me gêne, même si elles font toutes très bien leur métier. Mais j'aimerais bien en entendre plus en commentaire en direct, si vous pouvez faire passer le message. Écoutez RMC. Ouais, ouais il tu verras beaucoup. Ah si, si, si c'est si, nouveau si. alors. Et regardez Canal aussi. Sur les, les matchs en direct, sur les commentaires Candice Roland pour le foot, il y a Il bah, n'y en a, pas, y en a pas assez. Chez nous, il y a quelques-unes, mais il n'y en a pas assez. Et euh, voilà, si vraiment ça vous branche, allez-y, euh, parce qu'on euh, a besoin de vous, et vous avez une sensibilité parfois sur des choix d'angle ou des visions sur l'actualité qui sont parfois un peu différentes, et votre culture aussi du sport, sur des sports qui vous intéressent, qui ne sont pas les nôtres, et euh, je pense que vous nous apportez aussi beaucoup, donc allez-y. Voilà, moi aussi, j'ai un conseil à donner, c'est que si vous vous retrouvez dans une rédaction. Euh, faites savoir que vous êtes disponible c'est-à-dire qu'il y a parfois des flottements dans des, dans des rédacs qui veut aller où qui... prenez l'occasion faites savoir que ouais ouais moi je veux bien essayer ouais, ouais j'y vais si vous me laissez ma chance je la prends mais il faut vraiment la prendre il faut... faut être un peu fin dans le timing mais, euh... mais c'est important que les gens qui sont autour voient que il ben, n'y a pas de problème s'il si... y va euh... s'il est prêt à y aller on l'envoie non, mais plus grand-chose. Des bons conseils vous ont été donnés. Peut-être faites du sport. tu à faire du sport et euh, étirez-vous. Le futur mois de plus de 35 ans on vous remerciera. <rire> euh, en quelques mots, euh, détermination, rigueur, acceptation des contraintes que l'on a évoquées, euh, avoir toujours les, euh, les yeux rivés sur l'actualité, les oreilles euh, euh, attentives, ne pas avoir peur du ridicule. Vraiment, euh, n'importe quel sujet peut être euh, l'occasion de, de se mettre en évidence et d'intéresser, vraiment proposer des choses euh, et surtout la passion. Voilà, trouver du sens à ce que l'on fait, ça me paraît le plus important. Moi, je dirais juste d'oser, oser un reportage, oser contacter les, les rédactions et ouais, tout le temps se proposer, quoi, et être chaud pour... Euh, être chaud pour tout, quoi. dès qu'il y a un truc qui, qui se passe, même maintenant, dès qu'on me propose un truc, euh, bah ouais, vas-y, je suis chaud, euh, pas de soucis, j'y vais. Euh. Et, et c'est comme ça qu'on fait euh, un milliard de trucs. Quoi. Ouais, bah pour moi, ça serait plutôt de, un peu pour, pour euh, continuer là-dedans, c'est de ne pas gâcher les opportunités qu'on peut vous offrir. C'est sûr qu'avoir un, un stage, une pige, faut pas le galvauder. La première impression que vous allez donner, elle est très importante. Alors, elle n'est pas irrémédiable, mais en tout cas, de montrer qu'on est investi, qu'on a envie de d'apporter de, de, quelque chose, d'apprendre. Moi, j'ai vu défiler des stagiaires à BIN. Il y a clairement deux types de stagiaires. Il y a celui qui vient et qui dit ouais, « je suis à BIN, je vois Darren Tulette, euh, Alexandre Ruiz et tout. » Alors, il est super content, il a, il a passé une super semaine, mais au final, il n'aura rien. Alors qu'il y en a d'autres qui vont peut-être arriver un peu plus tranquillement. Mais par contre, quand on va lui dire euh, « Tu veux venir voir telle émission ?» Il va venir, il va poser des questions, il va aider souvent euh, à préparer une émission. Et souvent, et ben, comme par hasard, cela il termine dans une cabine à commenter un match à blanc pour... Euh, pour s'entraîner, à faire un sujet, euh, à certains, euh, même pour ceux qui ont vraiment de la chance à, à faire une traduction, par exemple, juste lire un texte pour, pour un sujet qui passe à l'antenne. Donc, euh, pour un, un même stage, il peut y avoir vraiment des opportunités complètement différentes, uniquement liées à l'investissement que, que vous apportez. Donc, pensez-y. Bravo. Bravo, merci. Merci, on peut vous applaudir. Comme on dit chez toi, Janou, il va être temps de rendre l'antenne. <rire> En tout cas, au nom de l'ISCPA, euh... on vous remercie. Je vous invite peut-être à vous lever, voilà. on se met juste euh, tous devant et on peut, merci on peut à les, à tous les applaudir à, bien à fort à tous vos interlocuteurs professionnels. Pour ce moment, on vous a préparé, on vous a préparé un de quoi euh, grignoter un morceau et boire un coup, éventuellement discuter avec euh, de manière informelle euh, avec nous. Si vous avez, évidemment, vous avez compris, il y a une spécialisation en journalisme sportif qui s'ouvre euh, dès l'année prochaine. Donc euh, j'espère que vous serez de la partie. Peut-être pour euh, venir donner quelques cours ou euh, avoir en direct avec euh, Franck, mais c'est ça, ça l'idée et que vous, allez, que vous avez éveillé peut-être ce soir des vocations. Euh, pas de questions dans la salle, on est, on est bon, on peut clôturer comme ça. Merci à tous, merci à vous, passez une très bonne soirée et yeah. à bientôt.